Bienvenue à toutes et à tous dans ce solidaire en action spécial confinement. On reçoit aujourd'hui Karim de Sud Industrie, l'usine Bombardier. Vous voulez savoir un petit peu plus bah, ce qu'il en est, comment ça se passe dans, dans la boîte et comment vous avez agi avec le, le syndicat ces derniers jours. Solidaire solidaire en action. En action. Le coronavirus a commencé à faire parler, parler de lui, on a commencé déjà à solliciter le CSE à travers euh, des demandes de CSE exceptionnelles, que déjà la direction euh, elle disait qu'elle ne pouvait pas respecter euh, la, la distanciation sociale. Et on a préparé un courrier pour demander à notre direction de nous mettre en chômage partiel. Et à notre grande surprise, euh, ils ont accepté notre demande. Euh, il y a beaucoup d'entreprises de Sud qui ce pas du tout le cas, et qui sont en train de lutter. Aujourd'hui, notre entreprise elle essaie de reprendre, comme toutes les entreprises. Dernièrement, on a discuté euh, d'une reprise partielle euh, en ce qui concerne euh, PI, on va dire, ces services après-vente, ils nous, nous mettent la larme à l'œil pour, pour, pour arracher un avis de notre part, en disant, oui, euh, il y a des transports euh, médicalisés, mais mmh. les transports médicalisés, ils ne pas sur les tracts que nous, on a, quand on a vendu c'est des tracts qui sont déjà purement SNCF, si on donne un avis négatif, euh, ça n'empêche pas que notre employeur, il fait ce qu'il veut, par contre, euh, on a trouvé une petite parade juridique, c'est euh, le délai d'un mois de réflexion. Et c'est quand même un moi de gagner pour les salariés à pouvoir au moins rester chez eux. Déjà, ils nous vendent du rêve parce qu'ils veulent nous vendre, soi-disant, qu'on va avoir des masques FFP2. Il y a quand même aussi des gens dans les services médicaux, qui n'en ont même pas. Si on en avait, je dirais même qu'il faudrait même leur donner. Pour moi, ils ne respectent même pas leurs prérogatives du Code du travail. Qui dit que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale des salariés. Donc là, euh, ils doivent savoir ils doivent, nous protéger à 100%. Il y a aussi Bombardier au, au Québec qui parle de faire du, du matériel médical. Alors moi, je l'ai dit à ma direction, ah, pourquoi pas, on va, on va voir si on peut essayer, tout en mettant des, des, des sécurités pour les salariés, reprendre des activités comme ça, mais vendre des trains. Ça, ça leur sert à quoi aujourd'hui Il n'y a, a que 15 à 20% des trains qui circulent. Moi, ce qui m'a étonné dans, dans cette crise euh, sanitaire, c'est la prise de conscience des salariés au point de vue de leur santé et de leur sécurité. Avant, il y en avait beaucoup qui s'en foutaient un petit peu. Certains euh, salariés, ils ont même ouvert les yeux sur, euh, bah, sur les syndicats à quoi ils servaient. Et puis mmh. aussi, euh, les limites qu'on a. Parce que quand on essaie de leur expliquer, par exemple, qu'avant euh, la, la loi travail, on avait déjà plus de temps de délai de réflexion, qu a, et qui a été minimisé par rapport à ça. Et commencent ça prend conscience que même à l'époque, on les appelait à lutter et qu'ils n'avaient pas lutté, euh, ça a des conséquences encore aujourd'hui. Les salariés sont, sont demandeurs parce qu'ils sont confinés chez eux ils sont sans information de leur propre entreprise, donc euh, moi je te dis, il y a plus de 90% des gens qui ne veulent pas reprendre. Il y a, et je comprends d'autres camarades qui sont dans des situations où, euh, eux, ça va être euh, plus, plus, plus compliqué et, et économiquement, mais aujourd'hui, on nous, on nous demande de reprendre le travail, on nous demande de, de faire des mesures de précaution, alors qu'on ne connaît pas ce virus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, il y a une sorte de lutte des classes, hein. quand les cadres et, et certains états, euh, c'était qu'ils ils ont pu ils ont eu la possibilité de faire du télétravail tandis qu'ils étaient confrontés au virus euh, tu as eu des as eu des gens qui nous ont dit c'est pas normal euh, ils ont le droit d'être chez eux moi j'ai le droit de me retrouver en face et là on est on est, on est dedans et je sais parce que ma femme elle est caissière pour te dire Donc, elle s'en va travailler tous les jours et, et je peux te dire que quand tu l'évoques à ton employeur en disant attention il existe le préjudice d'anxiété le préjudice d'anxiété, c'est pour euh, toutes les personnes qui ont été au travail et qui, qui ont été anxieuses d'attraper une maladie. Alors aujourd'hui, quand tu dis ça aussi à, tes, à ton employeur, c'est qu'il change d'optique. C'est-à-dire, il ne il va pas obliger les gens à y aller. Il dit volontaire. À partir du moment où ils vont volontaire, ils ne pourront pas euh, prétendre à ce préjudice. C'est-à-dire dire, euh, dire à notre employeur attention, vous allez forcer les gens à reprendre le travail alors qu'ils sont anxiog... anxiogènes. Eh bien, nous, on les, les informera de leurs droits et on les aidera à vous attaquer en justice pour faire valoir leurs préjudices d'anxiété. Et ça, comme ça se chiffre aussi en argent, bah ça fait aussi réfléchir les employeurs. Solidaires en, action. en, en action. action. Si vous avez la moindre question sur comment faire au travail dans cette situation de coronavirus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de solidaire solidaire.org ou ce numéro vert qui s'affiche, que vous pouvez joindre 7 jours sur 7, de 9h à 19h, des syndicalistes de Solidaires répondront à vos questions. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager et à bientôt les camarades.